Le train estival Bishkek balukchi ne part qu'une seule fois par jour, à 6h40 du matin. Dès mi-juillet, il partira tous les jours jusqu'à fin août, alors que pour l'instant, les passagers peuvent en profiter seulement le week-end. Les Matinois attendent sur le quai. Mayra Mbobu via Balukchi. un Bishkek, elle est venue voir ses enfants. Revenir en train, comme elle dit, est sympa et plus convivial que dans les marchoutkas, de petits bus. Marie Nikolaev, 75 ans, est retraitée. Elle aussi, elle qualifie le train de très confortable. Aujourd'hui, elle s'occupe de sa maison d'Acha avec un petit potager, où elle cultive des légumes pour l'hiver. Elle continue à parler, le train s'arrête. Par la fenêtre, elle montre un autre train qui passe dans la direction inverse. C'est celui en provenance de Tokmok. le prochain arrêt. Il amène en 10 minutes les travailleurs à Bishkek. Après une journée de travail, il rentre le soir. Pendant cinq heures de route, on parle et on dort. On s'amuse. On se balade dans le train. On regarde par la fenêtre. On travaille. On médite. On prend la pause pour une photo. On fume aussi. <mérite> Batman est une femme contrôleur depuis 30 ans Elle aime son travail et comme elle dit, elle y a passé sa jeunesse D'après Batman G, le métier n'est pas mauvais Elle a travaillé, elle a eu des enfants, bientôt elle ira à la retraite Sociable, elle aime les gens et les enfants Elle pense en vivre une vie ordinaire, celle des gens simples, des travailleurs qui survivent Batmaëje aime parler avec les passagers du train. Elle raconte que les sujets les plus populaires sont l'instabilité actuelle sur la scène internationale et le paradis de la vie, pour reprendre son expression. Ensemble, ils rêvent et se demandent, quand est-ce que cet Éden viendra Quand ce paradis arrivera-t-il Batmaëje a voulu attendre. Elle décrit l'heure quand les gens seront plus polis, plus gentils avec les autres. Quand les fonctionnaires et les riches vont penser à nous, et nous on va penser à eux. C'est à l'heure que la vie sera belle. Руле, руле, руле, руле. А, давай. Je это я голосовал, анга.